Les solutions de transport et d'infrastructure de Unitsky String Technology sont des complexes hautement efficaces dans un design surélevé. Ils surpassent toutes les alternatives disponibles sur le marché moderne et offrent de nouveaux standards de mobilité. Un élément clé de la technologie de création de ponts de transport précontraint de Unitsky String Technology est une voie filante. C'est une poutre d'acier ou composite contenant un faisceau de fils, ou cordes, qui sont tendus avec une extension dans son cœur et équipées d'une tête de rail. La charge horizontale due à la tension est prise par des supports d'ancrage installés à une distance pouvant atteindre 5 km les uns des autres. Ils peuvent être combinés avec des bâtiments à des fins diverses, notamment des gares de passagers et des terminaux de fret, ainsi que des institutions commerciales. La portée entre les supports intermédiaires atteint 2 km, ce qui permet de surmonter efficacement les barrières d'eau, de passer au-dessus des zones résidentielles, des gorges de montagne, des communications de transport ou d'énergie. La voie filante offre un niveau élevé de sécurité en raison de l'élévation du matériel roulant au deuxième niveau, où il n'y a aucune chance de collision avec des objets à la surface du sol, tels que des voitures, des machines spéciales et agricoles, des piétons et des animaux. Les systèmes de contrôle sont automatisés et il est possible de les équiper de sous-systèmes de vision par machine, de positionnement, de construction et d'ajustement des tâches de parcours, de reconnaissance de menaces et de signalisation dans le réseau de circulation des véhicules qui échangent des données entre eux. Les solutions de transport et d'infrastructure de Unitski String Technology nécessitent une allocation minimale de terre pour la construction et peuvent être adaptées pour effectuer toutes les tâches logistiques dans le domaine du transport urbain et intérieur de passagers et de fret. Le coût des complexes de Unitski String Technology est jusqu'à moitié moins cher que les téléphériques, jusqu'à un dixième du coût des systèmes de transport ferroviaire léger, et pas plus d'un dixième par rapport au coût de la construction sur mesure au-dessus et sous le sol des métros. Les vitesses de voyage dans les nouveaux systèmes peuvent atteindre jusqu'à 150 km heure, comparé à un pic possible maximum de 40 km heure pour les téléphériques. Les performances des systèmes atteignent 50 000 passagers par heure ou 100 millions de tonnes de fret par an, contre un maximum de 3 000 par heure pour un système analogique classique. La longueur des unités de la technologie accorde d'unit d'units qui n'a pas de restrictions typiques des systèmes traditionnels, où la limite est déterminée par la longueur des câbles ainsi que la puissance d'entraînement du moteur. Le câble doit non seulement tirer les cabines mais également un câble en acier massif de centaines et de milliers de mètres de long. Les modules de route à chaîne sont autonomes. Cela est également associé à des économies d'énergie importantes ainsi qu'à une réduction des coûts d'exploitation. Les éléments porteurs de la chaîne du transport en hauteur ont une marge de résistance dix fois supérieure. Ils sont résistants aux actes de vandalisme et aux actes terroristes. La voie ferrée est constituée d'éléments de renfort en acier insérés dans le noyau, d'un remplissage et d'un carter de haute résistance qui augmente sa résistance globale. Les cordes ondulées étrangères n'utilisent qu'une corde ordinaire torsadée qui est non protégée des impacts mécaniques et climatiques. Les câbles de la plupart des systèmes connus dans le monde doivent être complètement remplacés avec une fréquence de 3 à 10 ans. La durée de vie de la structure de voie de la technologie de transport à cordes est d'au moins 50 ans. Les téléphériques présentent l'inconvénient qu'en cas d'arrêt forcé, il faut prendre des mesures complexes et coûteuses pour évacuer les passagers. Dans le cas du véhicule Uniski String Technology, il est impossible d'effectuer un arrêt d'urgence au milieu de la route. Des batteries de secours sont installées à bord pour le cas où l'alimentation électrique venait à manquer. Chaque roue est entraînée individuellement. Si une des roues tombe en panne, le système ne s'arrêtera pas. Le véhicule qui suit guidera celui qui est en panne à se diriger vers la station la plus proche. Il est possible de faire circuler divers types de matériel roulant pour passagers et marchandises, ayant des capacités de passagers et de charges différentes, sur une même voie aérienne. Il est également possible de modifier le nombre et la composition des véhicules durant le fonctionnement de la route. Par exemple, durant les heures de pointe, cela prendrait beaucoup plus de temps et coûterait plus cher dans les téléphériques. Les passagers de Unitski String Technology bénéficient d'un confort considérablement supérieur à celui des téléphériques l'intérieur du véhicule est équipé de systèmes de chauffage et de climatisation, de dispositifs multimédia et de liens de communication avec le dispatch. Le matériel roulant s'arrête complètement à la station, créant un environnement sans barrière pour chaque personne. Les complexes Unitski String Technologies sont respectueux de l'environnement et peuvent être vus et testés dans les centres de démonstration et de certification de l'entreprise développeuse, en République de Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. La superficie totale est supérieure à 60 hectares et il présente 6 types de passerelles en service et plus de 10 types de matériel roulant. Un certain nombre d'entre eux ont reçu des certificats de conformité, y compris le certificat de conformité TUV qui confirme la sécurité de tous les éléments du complexe. Le transport ferroviaire accorde pré-contrainte de UPOD passe des heures de relais, associées à des installations de stations, ateliers de réparation et salles de contrôle, des supports intermédiaires et des stations de passagers, une station de service comprenant une salle de contrôle et un atelier de réparation. La société développeuse de solutions de transport et d'infrastructures, Unisuc String Technology, Technologies, a les compétences et les ressources pour mettre en œuvre des projets de transport de toute complexité. L'organisation du projet emploie plus de 600 ingénieurs. Le complexe de production de Unansky String Technology a de l'expérience dans divers types de travail, allant de prototypes 3D à la fabrication de lots industriels de produits et d'unités conformément aux instructions des clients. L'entreprise est équipée d'une flotte d'outils-machines, d'équipements de contrôle et de mesures de diagnostic, y compris les centres de traitement Acuma à 5 axes. Le personnel de l'usine comprend plus de 200 professionnels. Sa superficie est d'environ 4000 carrés. Le développeur prépare la documentation pour plusieurs projets commerciaux dans plusieurs régions. La technologie a confirmé sa viabilité pratique et suscite de l'intérêt dans le monde entier. Il allie le meilleur de ce qui a été accompli en ingénierie au XXe siècle et est capable de faire évoluer le transport à un nouveau stade de développement.